Bonjour les amis, aujourd'hui je prends du temps pour moi, c'est la fin de l'année, il y a un petit peu moins de travail, alors j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais je prends le temps de m'éclater, et de, voilà, franchement de m'éclater. Camille m'a offert un super cadeau. Ensemble, on s'amuse, coucou, on s'amuse à construire... Alors ça prend du temps, mais c'est vraiment chouette, c'est génial, merci mon poussin. <rire> elle, elle fait la magasinière, elle met de côté, et moi je construis, voilà. Donc euh, on s'amuse, et ça fait du bien de se détendre, de se détendre euh, l'esprit, même si ça fait un peu mal là au bras, ah, je souffre. C'est euh, vraiment bien de prendre du temps et de faire complètement autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, alors bien sûr, je lis, je regarde des films, etc., mais là je sors vraiment d'un cadre euh, euh, habituel, puis faire des Lego, euh, voilà, construire des Lego, c'est chouette, j'en parle en conférence, je parle vraiment de la métaphore de la boîte à Lego, et, euh, et aujourd'hui je suis occupé à construire quelque chose en Lego, et ça fait vraiment du bien, parce que là, je me vide complètement la tête, voilà, n'oubliez pas, à votre tour, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous vider la tête, faire un truc complètement différent, Champagne. <rire> Non ça c'est se la remplir, avec des petites bulles, voilà, n'oubliez pas de vous simplifier la vie, de penser à vous, et d'être heureux, salut les amis